Alors mon billard a plus de 6 ans maintenant, euh, il est complètement tordu avec un plateau qui a été vrillé par le temps. Euh, c'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé à retravailler un nouveau concept sur les billards décalés. Du coup pour réaliser un plateau qui ne se vrille pas dans le temps, je me suis inspiré de tout ce qui se fait en ingénierie aéronautique et notamment toute la partie renfort de structure des ailes. Euh, ce qu'on a obtenu c'est un plateau parfaitement plat qui permet de résister durablement dans le temps. Et comme chez Decathlon, nous sommes soucieux de la satisfaction de nos clients, nous avons ajouté quelques options, euh, type porte bille un scoreur et puis plein d'autres bonnes idées.